pas grand chose à dire, j'garde tout pour moi Mais j'ai trop de trucs à faire juste pour toi Si tu savais sans nous comme j'ai souffert Et la mettre à genoux, ça j'ai su faire Ça j'ai bien su faire Et qui est le plus fou, le fou, celui qui le suit Moi j'ai été les deux donc le sang et les larmes j'essuie Désormais je m'en fous depuis que j'ai trouvé la bonne On a tous le droit d'être heureux donc c'est au studio que je j'm'abonne c'est au studio que je m'abonne Je peux pas m'arrêter, encore moins reculer Parce que c'est pour ça que je suis né, c'est ma destinée Je peux pas m'arrêter, encore moins reculer C'est pour ça que je suis né, oui c'est ma destinée Je suis rempli de rêves Et je suis prêt à tout juste pour les accomplir Je fais plus la fête C'est à moi que j'ai fait du mal On peut se déchirer pour ce qu'on peut déchirer Un tiers de prix, je prends du papier J'ai beaucoup donné mais j'étais pas payé Je suis prêt à sauter même si j'ai pas pillé Ça prendrait toute une vie De reconstruire la ville, à mon avis Même si tout est fini Toujours reprendre le prix sans penser au prix Ça prendrait toute une vie De reconstruire la ville, à mon avis hein. Même si tout est fini À mon avis hein. Je peux pas m'arrêter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 If it's